Vous êtes au-dessus de la porte nord qui donnait sur les falaises, relief naturel protecteur. Remarquez l'exiguïté, remarquez, tu vas couper là. Remarquez l'exiguïté du passage entre le roc taillé, Montez au pied où le cheval était le seul moyen possible de faire face de faire euh, possible de cette face de la ville. La concentration est au maximum. L'Opidome de Sainte-Croix, à bouffe. Mais euh, bon, les mecs, ils ont une façon de parler qui est... <rire> <rire> le le ducon la joie. <rire> excusez-moi, mais... Ouais, non, mais... Merde Ah, ils ont bossé